5 idées reçues sur vos petits électroménagers. Un aspirateur sans sac n'a pas besoin d'entretien. Eh bien, c'est faux. On a régulièrement de problèmes en magasin. Un aspirateur sans sac a besoin de plus d'entretien qu'un aspirateur avec sac. Videz évidemment le bac de récupération de la poussière et nettoyez régulièrement ses filtres. Peut-on réutiliser en vidant vos sacs aspirateurs faut éviter de faire cela, le sac qui a fonctionné, qui a été rempli est fragilisé donc vous pourriez vraiment abîmer votre moteur si le sac se fissure. Toutes les friteuses sont conçues pour fonctionner à l'huile et à la graisse de bœuf. Faux, et c'est très très important, certaines friteuses ne fonctionnent pas pour la fonte de graisse. Certaines friteuses ne fonctionnent qu'à l'huile et d'autres friteuses permettent de fonctionner à l'huile et une position fonte de graisse. C'est très important, renseignez-vous bien. Placez une tranche de citron dans mon cuiseur vapeur, là où se trouve l'eau, évite au calcaire de se développer dans le petit bac, et eh bien c'est vrai, coupez une tranche de citron, mettez-la dans l'eau, vous la jetez quand la cuisson est terminée et le tour est joué les petits appareils électroménagers ont été fabriqués avec une obsolescence programmée. Eh bien c'est faux, le terme électroménager est beaucoup trop large pour cela. Certains fabricants fabriquent encore des électroménagers pour durer, donc certains sont peut-être faits avec une obsolescence programmée. Mais fiez-vous à votre revendeur, à votre conseiller, renseignez-vous par vous-même. Certaines marques permettent encore d'avoir de la qualité chez soi. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, YouTube, Facebook et Pinterest. Laissez des commentaires et des pouces bleus. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao